Les talents des jeunes Algériens se dévoilent en effet en cette crise sanitaire. Voici un exemple de jeunes porteurs de projets qui veulent participer à leur manière pour endiguer la propagation du Covid-19 en réalisant un tunnel désinfectant. Mali Deux jeunes Algériens voulant contribuer à endiguer la propagation du coronavirus n'ont pas manqué l'occasion pour prêter main forte leur contribution un tunnel désinfectant. Nous sommes quatre jeunes bénévoles. Notre projet consiste à réaliser un tunnel désinfectant pour les structures sanitaires et les citoyens. Ce projet sera généralisé à travers plusieurs wilayas du pays. Nous avons posté une vidéo sur notre page Facebook Benevol United avec une fiche technique complète qui explique le concept de notre projet. Ce qui nous a permis aujourd'hui de travailler en coordination avec certaines wilayas, à savoir Oran, Tlemcen et Rintimushant. Ces jeunes ambitieux travaillent aussi sur un autre projet visant à diminuer le risque de la contamination des médecins. Nous avons réalisé une cabine de consultation au profit des médecins avec une bâche transparente pour éviter la contamination. Cette crise épidémiologique a révélé au grand jour bien des talents qui n'attendent que d'être encouragés.